Ah bonjour Alors euh, bon C'est le 14 juillet C'est un jour férié Et le jour férié normalement je pose pas des vidéos Parce que quand je pose des vidéos les jours fériés Ça tourne mal Et J'ai l'impression que les tableaux disparaissent derrière moi Quand je Quand je les regarde pas c'est C'est un peu perturbant J'ai pas d'explication à... à ce qui se passe, mais... Je sais pas, j'ai comme l'impression que... On me manque... Progressivement... Euh... Tout ce que je ne vois pas disparaît. Bref... Je vous disais... Oui, c'est férié. Donc, pendant les jours fériés, on pose pas de vidéo parce qu'en général ça tourne mal. <rire> Aidez-moi j'aimerais vous parler de mon site internet est-ce que c'est toi qui me fais une balaille Goldani.fr. c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous invite à aller sur mon site internet à la place du 14 juillet vous retrouverez un article environ toutes les deux semaines et si vous êtes à la recherche de quelque chose de très sérieux de bien écrit et de très bien fait hein, je veux dire euh, des jolis sites alors ne venez pas sur mon site par contre si vous voulez tout le contraire je vous invite à venir sur mon site maintenant que je me suis fait vacciner et eh bien cette chaîne est réservée à ceux qui ont le pass sanitaire alors je vous invite à scanner le QR code pour pouvoir euh, accéder à la chaîne maintenant avec votre pass sanitaire A bientôt